السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي تلميذ عيسى إذن فرصة سعيدة للقاء بكم في هذا الفيديو سوف نقدم لكم بعض المساعدات من أجل تبسيط عليكم الأنشطة الخاصة باللغة الفرنسية بالنسبة للتلميذ المستوى الثالث ابتدائي CO2 ومضمين إلى هذا الكتاب لعب أمه كيد اكتفيته اليوم سوف نقدم لكم بعض الأنشطة صحيح بعض الأنشطة سنركز معي جيدا لو هذا الفيديو اذا قبل البدء في الحساء اقدم لكم هذا المنتوج من طرف تيكسين الشركه العالميه نينتي كافي لينجيزي كافيه. لماذا قهوات لينجيزي في نظركم لا تحتوي على مواد وين الصناعية لا تحتوي على مواد حافظة لا تحتوي على نكهات الصناعية قهوة منعشة مع خلاصة فتر الجانوديرما، دير ما مما يعزز مناع الجزم ويحسن الصحة منطقات من أجود أنواع حبوب القهوة البرازيلية مذاق. للمسلمات الاسلاميه التي تتمكن من ان تتمكن بالرقم الهاتفي التالي 06 17 تتمكن 47 ان تتمكن 06 17 87 47 ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن et c'est contre quatre ce que je dois savoir sur votre livre l'arbre pour CO2. L'infinitif est le verbe conjugué. Dans chaque liste de mots, on tourne le verbe à l'infinitif. On a plusieurs listes ici. Alors, euh, je choisis sauver, fleurir, plonger, exploser, conduire, danser, arriver. Et partir ce sont de bonnes réponses pour deuxième question seline le verbe conjugué crée son infinitif entre parenthèses je reçois un cadeau pour mon anniversaire je reçoit je ne mange pas trop de bonbons je souligne mange il finit son travail c'est donc le verbe ici c'est fini les enfants bondissent de joie le verbe c'est bondissent. nous apercevons le bateau de pêche le verbe c'est apercevons ce matin j'ai envie de rester au lit. Le verbe conjugué, c'est « et ». C'est le verbe « avoir ». D'accord Avoir envie. J'ai envie. Tu as envie. Il a envie. Alors, le verbe « avoir », c'est à l'infinitif. Apercevoir, ici. Bondir, « ir » à la fin, c'est ici. Finir, c'est la même chose ici. Manger, ici. Et recevoir, c'est un verbe de troisième. Coup. Alors, je, je répète « recevoir ». Je reçois, c'est l'infinitif, c'est recevoir. Je ne mange pas, c'est l'infinitif, c'est pas manger, c'est manger. Il finit son travail, l'infinitif, c'est finir. Les enfants bondissent de joie, l'infinitif, c'est bondir, c'est deuxième groupe. Nous apercevons le bateau de pêche, l'infinitif, c'est apercevoir. Et ce matin, j'ai envie de rester au lit, c'est le verbe avoir à l'infinitif. Alors ici, écrire l'infinitif du verbe qui correspond à chaque nom. Par exemple, le chanteur, chanter. Alors, il y a la course, la respiration, une brosse, l'écrivain, le sauvetage, la réponse, la promesse, un grognement, une réponse, la source. Alors, je choisis courir, respirer, hum, se brosser, écrire, euh, sauver, euh, répondre, promettre, euh, grogner. Et répondre et sortir. Je répète, courir avec IR à la fin, respirer, se brosser ou brosser, euh, écrire, sauver, répondre, promettre, grogner, répondre, sortir. Je répète encore une fois, allez-y, maîtrisez un petit peu. Courir, respirer, se brosser ou brosser, écrire, sauver, répondre, promettre, grogner, répondre, sortir. Souligner en rouge les noms et en vert les verbes à l'infinitif. Alors, je choisis uniquement les verbes à l'infinitif. Vous, vous pouvez souligner euh, en rouge les noms. Alors, les verbes à l'infinitif sont... Euh, danser, oui. Marcher, oui. Sauter, oui. Euh, Amandier, oui. Euh, hum. Et poser, oui. Crier, plier, lier. Voilà. Alors je répète. Danser, marcher, sauter, arrondir, <coughs> poser, crier, plier, lier. recopier uniquement les phrases qui ont un verbe et souligne le en rouge. Recopier uniquement les phrases qui ont un verbe et souligne le et souligne le en rouge. Alors tu manges beaucoup trop. Mange, bien sûr. Alors c'est tout. Manges beaucoup trop. Tu manges beaucoup trop. Alors, il y a mange. Quel gâteau appétissant. Quel gâteau appétissant. Quel gâteau appétissant. Non. Nous faisons attention à notre régime. Si, si faisons, on ici c'est faisant, c'est en sonnit-ci. En cette phrase. Alors, si on mange beaucoup trop, nous faisons attention à notre régime. Alors, les deux verbes, les deux, les deux verbes, c'est mange. Et faisons, alors, en... Euh, on on recopie uniquement les phrases qui ont un verbe et souligne le on voilà on souligne mange et on souligne faisant ici voilà la marche à pied est bonne oui la marche à pied est bonne pour la santé alors je souligne et dans cette le malade prend ses médicaments oui alors je souligne le malade prend ses médicaments la marche à pied est bonne pour la santé tu manges beaucoup trop. Nous faisons attention à notre régime. Alors, je répète. Tu manges beaucoup trop. Je souligne ici euh, toute la phrase. Euh, je recopie toute la phrase. Je souligne euh, euh, les verbes en rouge. Tu manges beaucoup trop. C'est mange. Nous faisons attention à notre régime. C'est faisant. Euh, euh, la marche à pied est bonne pour la santé. C'est est. Et, euh, le malade prend ses médicaments. C'est prend. D'accord. C'est le verbe prendre, ici c'est le verbe être, ici c'est le verbe faire, ici c'est le verbe manger. Alors, euh, grosso modo, dans chaque liste des mots autour, le verbe à l'infinitif, c'est sauver, fleurir, plonger, exploser, conduire, danser, arriver, partir. Celui, de le verbe conduire, écrit sur l'infinitif entre parenthèses. Reçoit, recevoir. Mange, manger. fini, finir. Bondisse, bondir. Apercevant, aperçoir. Et envie, avoir envie ou avoir. Écris l'infinitif du verbe qui correspond à chaque nom. La course courir, la respiration respirer, une brosse brosser, l'écrivain écrire, le sauvetage sauver, la réponse répondre, la promesse promettre, un grognement gromis, une réponse répondre, la sortie sorcier. Seligne en rouge, noms et en vert, les verbes à l'infinitif, alors je vous les verbes à l'infinitif comme exemple de danser, marcher, sauter, amendier, Poser, crier, plier, lier. Et recopier uniquement les phrases qui ont un verbe et se n'est en rouge. Tu manges beaucoup trop. Ne faisons attention à leur régime. La marche à pied, bonne pour la santé. La maladie prend ses médicaments. Je Jocelyne, mange, faisons. Et, et prends. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai déjà répété plusieurs fois les réponses. à vous de maîtriser et de corriger vos erreurs. À très bientôt.